Les falaises des en Haute-Normandie. Situées dans le département de la Seine-Maritime, les falaises des ont depuis toujours inspiré les artistes et notamment les peintres Gustave Bouvray et Claude Monet. Les formes si singulières des falaises calcaires se jetant dans la mer, les étroites plages de galets, mais aussi la verdure des pelouses qui les surplombent créent un, en effet. Un passage unique en son La baie de Somme en Picardie, étendue sur près de 60 km/h, la baie de Somme est une véritable réserve naturelle d'une grande richesse écologique et notamment ornithologique, faisant partie du club des plus belles baies du monde, aux côtés de la baie d'Angoulême et la baie de San Francisco. Elle a également inspiré de nombreux peintres comme Degas, et Toulouse-Lautrec. Le Mont Saint-Michel en Normandie figurant sur la liste Patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Mont Saint-Michel est le site touristique le plus fréquenté de la Normandie et l'un des plus populaires de France. Irrigué sur un îlot rocheux au cœur d'une magnifique baie, ce site est l'un des plus emblématiques de notre pays. Musik La tour Eiffel à Paris, construite entre 1887 et 1889 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. La tour Eiffel devait initialement être démontée. Aujourd'hui, considérée comme un symbole architectural de la France, elle accueille chaque année plus de 7 millions de visiteurs, un incontournable si vous vous rendez à Paris. Les clanques de Marseille en bouche du vent. Typique de la Méditerranée, les clanques sont mis, des formations géologiques particulières en partie submergées par la mer. C'est dans la région de Marseille que vous trouverez les plus beaux exemples, et notamment la calanque de Soromio, la calanque de Susiton ou encore la calanque de Musito. L'idéal pour les découvrir une excursion en bateau depuis le vieux port de Marseille. Le château de Versailles en région parisienne, ancienne résidence des rois de France et en particulièrement de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le château de Versailles est l'un des plus beaux exemples d'architecture des XVIIe et XVIIIe siècles et de jardins à la française. Ne manquez pas de visiter si vous vous trouvez en région parisienne. La dune du Pila, en situé située à l'entrée du bassin d'Arason, la dune du Pila est avec ses 119,9 mètres la plus haute dune d'Europe. Véritable merveille de la nature, elle attire chaque année près de 2 millions de visiteurs. Désert des agrégates en Corse. Coincé entre la mer Méditerranée d'un côté et la montagne de la Serra de l'autre, le désert des Agriades n'est pas désertique du. Il est au contraire occupé par une végétation typiquement méditerranéenne et abrite de superbes places et critiques à l'eau. Translucide, situé dans le nord de la Corse, c'est l'un des, des plus beaux sites sur l'île. Le méandre de qui, en plus de dôme, percé à plus de 250 mètres d'altitude, la commune de Kueil offre un point de vue spectaculaire sur la Siminus-Rivière-Syville. C'est l'une des, des images les plus fréquemment utilisées pour représenter la région Auvergne, et on comprend aisément pourquoi. Sentier des Ocres En Russie, pas besoin de traverser l'Atlantique pour découvrir un caillou ou un trou russe orangé. Situé dans le laboratoire, le Sentier des Ocres est une véritable curiosité et offre aux un cadre exceptionnel pour la randonnée.